Bonjour les astros, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ma cuisine, Là, on a le jardin, il fait beau, c'est merveilleux. Imaginez-vous ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé et elle me disait « Dessine-moi une comète, hein Dessine-moi une comète !» J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappé par un astéroïde. J'ai bien frotté mes yeux et j'ai bien regardé et j'ai vu un tout petit astronome tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Tel aurait pu être le début du petit prince de Saint-Exupéry. Alors les comètes, l'humanité en a croisé des milliers et des millions peut-être même. Hein, depuis que le, le monde est monde, euh, elle parcourt le système solaire dans tous les sens se rapprochant du Soleil selon un cycle qu'il aurait chacune propre. Certaines d'entre elles mettent quelques dizaines d'années, d'autres quelques centaines, et pour les plus lascives, eh quelques milliers d'années à faire le tour du Soleil. Alors qu'est-ce qu'une comète hein Très rapidement, c'est une petite particule de glace, un grain de poussière quasiment à l'échelle de, de l'univers. Hein un corps de quelques kilomètres à peine tels des équilibristes gravitationnels les comètes sont tombées eh bien, de, depuis l'orbite euh, transneptunienne de la ceinture de, de Kuiper en fait, euh, et d'autres encore plus lointaines euh, ont dégringolé en fait, du gargantuesque nuage de Horte. pas facile à caser gargantuesque hein, dans une conversation alors, d'aucuns crieront, et ça a été le cas euh, dans les années 1900 avec la comète de, de Halley, euh, à l'apocalypse, mon Dieu, ça y est, on va tous mourir. Hein, mais euh, leur voix s'éteigne tout aussi rapidement que la comète illumine le ciel, en fait, et face eh bien, à ce spectacle grandiose, eh bien, les télescopes, les lunettes astronomiques, les appareils photos se braquent dans la direction de la star. Mais certains astronomes, munis uniquement d'une planche à dessin de crayons, de gommes, eh bien, tentent d'immortaliser ce merveilleux moment sur une feuille de papier. Et nous allons voir comment procéder. Alors, Une comète, c'est un astre orbitant dans notre système solaire. C'est donc une cible qu'on pourrait qualifier typiquement de planétaire au niveau de son orbite. Cependant, les techniques de dessin que l'on va utiliser et employer eh s'apparentent beaucoup plus eh bien, à ce qu'on réalise lorsque l'on fait des cibles du ciel profond. Une comète, en fait, c'est une traînée diffuse, hein, une grande queue cométaire diffuse et un, et un noyau brillant. On mettra à profit une phase d'observation euh, assez longue hein, pour euh, tenter de repérer hein, à l'oculaire euh, eh les éléments constitutifs d'une comète pour pouvoir ensuite les dessiner. Mais attention, tous les éléments euh, constitutifs d'une comète tels que je vais vous les décrire là juste après ne sont pas forcément visibles, soit tous en même temps ou soit Simplement, euh, ils n'existeront pas. Chaque comète est vraiment différente. Chaque comète ne ressemble absolument pas, mais absolument pas, à la précédente ou à la suivante. Ça, c'est la magie des comètes. En quoi faut-il être vigilant quand on souhaite dessiner une comète Eh bien, on va, on va passer en revue le lexique anatomique d'une comète. Alors, en premier lieu... Le noyau, bien sûr, c'est un point très, très lumineux, sans doute le plus lumineux de la comète, de toute façon. Mais attention, il ne s'agit pas réellement du noyau. Quand on parle de noyau cométaire, le noyau cométaire, lui, est invisible, on ne le voit pas. Il est, en réalité, imperceptible en tant que tel. Et ce que l'on voit, en fait, c'est une coquille, une sorte de coquille de gaz de glace euh, sublimée et de poussière. Hein. Et cette coquille, hein, ce faux noyau, comme on, on l'appelle également, peut parfois être aussi grande qu'une petite planète, voire même pour certaines comètes, aussi grande hein, que, le, que, que la taille de Jupiter. Alors, deuxièmement, après le noyau, ce qu'on pourra voir, très facilement, c'est ce qu'on appelle la coma. Un hein, coma ou chevelure, coma qui a donné le nom d'ailleurs de, de comète. Hein. Alors la coma, qu'est-ce que c'est C'est une extension en fait qui part du faux noyau, une extension du faux noyau. Hein. En général, euh, la coma ou la chevelure forme souvent une sorte de structure euh, linéaire incurvée hein, vers la, la queue de la comète. Hein. Donc si la queue de la comète est par là, voilà, la coma c'est cette partie-là arrondie très lumineuse. Ça rappelle un peu la forme d'un casque ou d'un parapluie. Alors typiquement parlant, la coma matérialise en réalité la limite jour-nuit du faux noyau qui lui émet du gaz, principalement du côté du soleil. Alors on notera parfois que la coma apparaît sous la forme de d'un trait, une sorte de trait perpendiculaire, elle ne s'incurve pas vers la chevelure, mais d'un trait perpendiculaire. Et cette configuration de la coma est souvent, généralement, le signe d'une désintégration du noyau proche. Troisième élément à observer, c'est un élément double, ce sont, euh, bah, ce sont les queues. Moi je dis les queues parce que euh, vous avez la queue euh, de poussière, et vous avez aussi une queue de plasma, qui est une qu'on appelle également ionisée. Euh, donc souvent, la queue de poussière euh, sera eh bien tout simplement une, euh, une élongation de la chevelure, hein, de la coma hein, qu'on a précédemment décrite. Euh, elle s'étend de manière diffuse dans le sens opposé du Soleil. La queue de poussière se développe au fur et à mesure que la comète va avancer sur son orbite et se rapprocher du Soleil. En général, elle se concrétise lorsque la comète se rapproche à 1,5 unité astronomique. Et généralement, pour qu'on puisse bien la voir, qu'elle soit bien lumineuse, il faut que la comète descende sous la magnitude de 10. Quant à la queue de plasma, elle est faite de gaz ionisé et généralement suit le sillage de la comète. Elle n'est pas opposée au Soleil, mais elle suit le sillage, le déplacement de la comète. Hein, donc elle est généralement décalée, il y a toujours un angle de décalage entre la queue de poussière et le sillage euh, de la queue de plasma. Alors, elle peut montrer, cette queue de plasma, une structure, soit une structure unique, hein, et souvent irrégulière, hein, entrecoupée, ou parfois elle peut se diviser hein, en structures multiples, faites de plusieurs streamers, ce qu'on appelle des streamers. Quatrième structure à observer au niveau des comètes, ce sont les jets. Alors, pour voir les jets, il faut grossir notablement jusqu'à 100, 150 fois avec un instrument de grande ouverture. Il faut capter de la lumière. Il faut pouvoir capter la lumière pour voir les jets. On pourra observer les jets dans les parages du faux noyau, avec beaucoup d'attention. Il faut être très très attentif pour observer ça. Le dessinateur aura pour difficile tâche de faire ressortir les quelques pourcentages de variations de luminosité liées aux jets au niveau du noyau et de la coma. Parmi ces jets, on pourra grosso modo distinguer soit les jets simples, les fontaines ou les enveloppes trois types de jets, on va dire. Hein Donc, les jets simples, eh bien, ce sont des sources de sublimation euh, des gaz qui, qui vont nourrir la chevelure. Donc, hein, la comète, c'est une sorte de, de, de cacahuète ou de patate, une sorte de, de gros bloc de glace. Et, euh, lorsqu'elle se rapproche du soleil, il va y avoir des, des jets de poussière, des jets de sublimation qui vont sortir dans tous les sens. Généralement, ces jets sont cachés dans le faux noyau hein, qui enveloppe hein, cette fameuse coquille de, de gaz et de poussière. Mais certains jets sont tellement forts, tellement lumineux qu'on peut les apercevoir euh, aux abords du faux noyau. Hein. Il faut avoir un œil très exercé pour pouvoir bien les voir. Pour les fontaines et les enveloppes, il faudra un œil encore plus exercé. Encore plus exercé. Une fontaine, eh c'est une structure de gaz hein, qui déborde, hein, qui vraiment déborde de la coma et arrose tous les alentours de la comète. Une vraie fontaine. Voilà. Cette fontaine, elle part de chaque côté du, du faux noyau. Hein, chaque côté, comme ça. Hein. T'as Maurice Oui On parle des comètes, mon pépère hmm « Maurice, s'il te plaît, on ira se promener après, d'accord ?»« Pas content, Maurice. » Les enveloppes, elles, sont des structures diffuses, hein, semi-concentriques. Ça forme comme des, sortes de, des, ouais, des enveloppes, des, des, des boucliers qui se propagent euh, à l'avant de la coma. Les enveloppes peuvent être euh, soit discontinues ou soit euh, barrées par des jets. Lorsqu'on observe des jets, généralement, ça peut barrer ces enveloppes. Pour terminer l'observation et le dessin d'une comète, il faut également faire attention et tenter de repérer également les fragments. Donc, lorsque la comète commence à se désintégrer, elle envoie des, des petits bouts hein, derrière elle, généralement dans, dans, dans la queue de poussière. Ces fragments... Euh, qui ont généralement une durée de vie assez brève, de 1, 2, 3 jours, grand max. Hein. Ce phénomène se produit lorsque la comète s'approche très très proche du Soleil, généralement, entre l'orbite euh, terrestre et celle de Mercure. Hein. Voilà. Donc voici les différentes euh, structures que l'on peut observer euh, sur une comète. Toutes ces structures ne sont pas forcément visibles sur une seule comète. Hein. Par exemple, la comète actuelle euh, C2020 F3 Neowise, il euh, n'y bah, a pas de fragment, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de streamer. Hein. Je n'ai pas constaté de G. Par contre, on a une, un beau faux noyau, on a une très belle coma, une queue de poussière et on a euh, une queue ionique hein, qui est elle unique. Et légèrement discontinue voilà. mais il n'y a pas de streamer sur, sur la queue ionique donc voilà euh, chaque euh, comète celle que vous allez dessiner dans le futur euh, peut-être euh, auront ces éléments en tout cas euh, il faut être averti quand on sait ce qu'on cherche on voit on peut facilement passer sur certains détails comme les enveloppes les fontaines qui sont finalement des hum, des structures assez faibles, assez diffuse, et si on ne les cherche pas, on risque de passer à côté. Voilà. Alors, pour dessiner, eh bien sûr, une comète, vous pouvez soit le faire en euh, gris sur papier blanc, soit en pastel blanc sur papier noir, hein, peu importe la technique que vous allez utiliser. Dans un cas comme dans l'autre, hein, le crayon estompe est essentiel. Je vous conseille euh, de commencer par fixer eh bien le, le noyau, hein, le faux noyau, puis de développer la coma, et ensuite d'étendre la queue de poussière, hein, dans un dégradé avec l'estompe. Et ensuite, une fois qu'on a dessiné ces éléments de base, on pourra fixer les autres éléments un peu plus discrets, hein, la queue de plasma, les streamers s'il y en a, les jets... Euh, éventuellement euh, la fontaine, euh, les enveloppes ou éventuellement quelques fragments. Alors les fragments, euh, si vous suivez la comète de jour en jour, hein, il est intéressant de voir lorsqu'elle va s'approcher très près de, du Soleil, hein, de voir si eh bien, vous distinguez des fragments, signe que la comète est en train de, de, de s'effriter un petit peu, hein, de se désintégrer, pas forcément complètement, mais bon, il y a des bouts qui partent, hein, voilà. Alors bien entendu, une bonne gomme, hein, alors je vous conseille la gomme mi-de-pain, hein, pourra vous aider à affiner euh, votre dessin, et d'une manière générale, bah, moi je vous conseille de prendre le temps, de prendre le temps, de l'observer consciencieusement cette comète, hein, avant de la dessiner. Alors vous pouvez également euh, faire euh, ce que moi je fais souvent, c'est des pré-croquis, hein, c'est pas le croquis final, je une sorte de brouillon si vous voulez, hein, je fais plein de petits croquis où je... je vais dessiner que la coma, que la queue de poussière, que le... Voilà, je vais, je vais faire des essais parce que généralement ça évite, euh, ça évitera des, des surprises lorsqu'on commence à dessiner le dessin euh, final, hein, euh s'il faut commencer à gommer dans tous les sens, ça va pas. Donc, faites des pré-croquis, ça vous aidera, tout simplement. Et les, les pré-croquis euh, vous permettent de monter petit à petit, en puissance, en observation visuelle. Une fois que vous avez fait le dessin à l'oculaire, euh, dehors, là, avec vos crayons, etc., avec votre lumière rouge, euh, c'est très difficile hein, de faire un, un croquis, un beau dessin à la lumière rouge. Quand vous revenez euh, chez vous le soir, n'hésitez pas à faire tout de suite, mais tout de suite, hein, ne faites pas ça le lendemain. Les retouches qu'il faudra, euh, notamment en ce qui concerne euh, l'estompage. Hein, euh, voilà, donc euh, ça, ça, à faire, ça ça à faire tout de suite. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente observation et que vous soyez dans l'univers. Portez-vous bien.